Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paillettes et Grolinelle. Nous sommes en Isère dans la communauté de l'Arche-Saint-Antoine-L'Abbaye. Cette communauté a été fondée il y a plus de 30 ans, en 1987, par une vingtaine de pionniers qui suivaient Lanza Del Vasto, un poète et philosophe qui prêchait la non-violence. Pendant plus de 25 ans, le collectif s'est employé à réhabiliter l'abbaye qui était alors en ruine. Aujourd'hui, une communauté de 50 personnes habite à l'Arche à temps plein et accueille toute l'année des stages et des formations autour du vivre ensemble, de la non-violence et du bien-être. Il est aussi possible pour n'importe qui de venir faire une retraite spirituelle dans ce lieu merveilleux. La spécificité de cette communauté est qu'une cinquantaine de personnes vivent et travaillent sur place. Chaque membre du collectif occupe tour à tour tous les métiers nécessaires au fonctionnement de la maison. La cuisine, les travaux, l'accueil, les formations. En plus de vivre en collectif, on observe ici une transmission de savoir-faire quotidienne.